Salut monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Bioshock, jeu auquel j'ai eu l'occasion de jouer un tout petit peu sur PS3 Là je suis sur la version de PC, c'est quand même mille fois plus pratique pour filmer euh, Je vais redécouvrir avec vous, c'est pas sûr que ce soit exactement le... A priori ça va être le même univers mais il y en a eu plein dans la série Donc ça va pas forcément être la même histoire, du moins j'espère euh, c'est un des rares jeux auxquels j'ai accroché sur, euh, sur console, donc ça devrait me plaire sur, sur PC on va commencer tout de suite premier épisode, il y en aura d'autres si jamais ça me plaît alors j'ai l'impression que ça ne change rien donc on va rester au même niveau de toute façon pour les besoins de la de la, de la vidéo il vaut mieux que ce soit plus éclairé que sombre au cas où vous n'ayez pas les mêmes réglages de luminosité alors on va rester en moyen. Hein. J'ai pas envie de me... Je me dis que... Ouais, à gâchette, PC, je suis suffisamment bon. Difficile, vétéran en quête de défis. Là, ça m'effraie. Et survivant, chaque balle compte. Alors... Saviez-vous que 9 femmes sur 10 préfèrent les hommes athlétiques Réclame pour le fortifiant génétique sportive. C'est de la pub. Donc on est dans un univers très particulier. Une dystopie, c'est... Bah ben on, on va suivre plutôt. 1960, au beau milieu de l'Atlantique. Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison." Eh bien, visiblement, ça a mal fini <rire> je me suis dit si ça se trouve, c'est là qu'ils vont me demander de bouger. Alors, petite pause, euh, les touches, commande, commande, si vous, vous risquez de prendre... Ouais, mais je peux pas me déplacer, oui. Avancer Z, reculer S, pas à gauche Q. Et D, on est d'accord. Sauvegarder Appliquer Retour Continue Ok On vient d'échapper au crash Euh échapper c'est un bien grand mot Je sais pas Exactement où je peux aller Est-ce que je peux monter Je dirais pas On va continuer tout droit en espérant que ça brûle pas jusqu'à nous Oh là Eh bien je crois qu'on a trouvé un refuge Heureusement qu'on s'est échoué juste à côté du phare Échoué, euh, craché euh, Eh bien rentrons à l'intérieur Ah Ça c'est flippant Oh, il y a la lumière au moins No god or king, only man Pas de dieu, pas de roi, seulement des hommes Pour comparer à la version que je connaissais déjà Les graphismes sont très jolis J'ai la possibilité de sauter, on va éviter de sauter tout en bas Je sais pas à quel point est sensible la manette Ok, il y a un espèce d'homme poisson Il y a des détecteurs on est en 1960 quand même, Simplement, il maîtrisait bien, il y a une espèce de bruit sourd, il dirait quand même un véhicule de secours, hein. de la bathysphère. service radio, Okay. Je crois que c'est un symbole communiste euh, la... la machin rouge Ah, Des flammes sur vos doigts Mon nom est Andrew Ryan Permettez-moi de vous poser une simple question ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit Non, répond l'homme de Washington, cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican, cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou, cela appartient au peuple. Pour ma part... J'ai choisi d'ignorer ses réponses. J'ai choisi hein une voie différente. J'ai choisi. Wow. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs. Où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que Vaine. Où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et à la sueur de votre front. Cette cité peut aussi devenir la vôtre. Ah uh -huh. Donc en fait ils sont pas communistes. Quand j'ai vu le début de la vidéo... C'est peut-être un accident d'avion. Et enfin on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Tomber par hasard sur vous en avion Bah... Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici Qu'est-ce que c'est que cette histoire hein je le sais parce qu'elle faire des à que là est pété. Qu Il y a Et en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Ah, j'étais repéré. C'est chouette d'avoir les audios en français. Et les textes. Curieusement, tous les trucs des bâtiments restent en anglais. Ou peut-être dans la langue locale. Si de temps en temps on visite d'autres lieux. Mais à mon avis... La majorité de l'aventure va se passer à Rapture, la cité sous-marine. Sous Bonjour. Oui, je suis le survivant. Oh, J'ai même pas regardé s'il y avait d'autres gens. Oh. Euh. What What un nouveau. Euh... Ouais, je suis pas chaud pour me retrouver avec la dame euh, les gens qui parpotaient tout à l'heure euh... Qu'est-ce que... Ok j'ai une barre donc j'imagine que ça veut dire que... Prenez cette radio à home. Prenez cette radio. Prendre. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voix du seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas. Ok. J'ai bien l'intention de vous garder en vie. Remontez. Remontez au plus vite. Elle est partie. Oh oh Je ne vous lâche pas une semaine. Oh oh Il va falloir l'attirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. Euh. Ouais. J'étais plutôt chaud pour me barrer plutôt que de. d'attirer la folle. Au visage tu méfié. Hein Vous... Euh... Je me fais peur tout seul Je suis censé faire quoi M'aventurer dans le noir elle va me tuer tout de suite? Oh oh! Non, non, elle est là! Ah! Essayez de vous dégoter une baramine ou quelque chose qui au je vous prie. Ces satanés crozomes ont enfermé Tony avant de. Saloper le crozomes! Ok, j'ai une clé anglaise. Il y avait un petit machin qui me protégeait. C'était une caméra, d'accord Euh... Il m'a dit... Ah bah, d'accord Ok, ça me convient Il m'a dit de trouver une barre à mine Euh... Ah J'ai eu le réflexe d'appuyer sur shift C'est pas shift, c'est C Shift, ça active un autre menu Qui pose le jeu Ok, je tâcherai de souvenir. Euh euh euh. Laisse-moi tranquille toi. Saleté Je suis pas du tout confiant. What Il y a une petite fille Là-haut Je sais pas où exactement Ah il y a des choses à prendre Hop, On peut seulement les manger Il y a des papiers par terre On va tâcher de jeter un coup d'œil là-haut Je pense que la suite c'est par là Alors à chaque fois je peux juste les manger Je sais pas si ça présente un intérêt énorme de les manger tout de suite 946 Poubelle, fouiller Prendre ah là j'ai le choix de pas les manger Chrosome euh... grosse brute Appuyez sur F pour vous soigner si vous êtes blessé D'accord Donc comment ça se fait que j'arrive chez vous J'ai le blabla des habitants et tout Et puis on rencontre des Une espèce de créature monstrueuse Et un mec qui m'attaque Wow si on les petites filles. Le mec qui m'attaque, on est d'accord que... Il est norme. Bon, à part qu'il a été abîmé. Il a l'air normal. Il y a des bruits partout Mon père est plus intelligent qu'Einstein et plus fort qu'Hercule. Il lance du feu en claquant des doigts. Êtes-vous aussi fort que mon père, monsieur Ah, si vous n'avez pas visité le jardin des Glaneuses les papas malins vont toujours au Arc électrique. Je suis censé m'injecter ça D'accord, et je le fais sans hésiter. De là-dedans Oh la là la... Je sais pas si c'était le bon truc à faire ça... T'as entendu ça Allez viens, on se tire Mouviette T'as qu'une mouviette Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur Lâche T'as toujours été lâche Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal ma petite Tu finiras par boire la grande... Ouais, alors sur le principe, oui. Mais il s'est passé des choses bizarres pendant que j'étais dans les l'évap. Des... Donc il y a des pilleurs dans cette zone-là. Ça explique l'état délabré des, des lieux. Je ne sais pas pourquoi il y a des pilleurs, mais en tout cas il y a des pilleurs. Et il y a une petite fille aux yeux rouges avec un espèce de chien géant, on va dire, qui s'est pointé. Et maintenant, je suis électroman Ok. Oh là là. Euh... Est-ce qu'il faut que je se passe vite Est-ce que mince. Ouvre-toi. Ah mince en plus j'ai du mana Euh alors Qu'est-ce que je suis censé faire exactement Attendre que ça se remplisse Ou y'a un Y'a un truc à faire là <rire> Je suis un peu perdu décharge électrique dans l'eau je peux grimper sur l'avion pour passer de l'autre côté il y a quoi de l'autre côté je sais même pas trop j'ai l'air d'avoir de la marge ah j'ai ma manivelle aussi ah bah peut-être que ça suffit j'ai besoin de passer ah on passe là ok Porte de secours. Oh là, là là là là là là Elle est en train de se gonfler d'eau. Celle-là aussi, mon dieu! Vita chambre. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? M. Si vous êtes tué par des autochtones de rapture, vous serez instantanément reconduit à la dernière Vita chambre que vous avez croisée. Une partie de votre énergie est rétablie et vous avez une quantité d'aide un minimum. Vita chambre fonctionne automatiquement, inutile de chercher à les utiliser ou à les activer. C'est. Le système de checkpoint Très bien Qu'est-ce que c'est ça Seringue dev Ok Airlock active Je pense que ça veut dire qu'on peut pas passer L'eau par ici Bonjour monsieur Vous êtes mort Je me permets d'emprunter votre trousse de soins. L'alcool a entraîné une perte de... J'ai bu de l'alcool là Mince J'étais un peu vite Il y a une poubelle encore Chips, ça fera gagner. Euh, le tabac a entraîné une perte de santé, mais un gain de Ok. L'alcool et tabac. A la fois c'est bon, à la fois c'est pas bon. Faites une combinaison. Electrocutez-les avant de les assommer. Vous ferez d'une pierre de coup. Ok. Je voulais juste un peu de compagnie. arrêtez Euh. Il est sorti de par là Ah, d'accord. Je suis désolé, hein. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire taper dessus, visiblement. Eh, hey, me cassez pas le truc Y'a. Si ça a l'air de marcher. Il était carbonisé, lui. Bon, il avait l'air agressif, hein. Je suis désolé si je tue des gens qui l'ont pas mérité. S'ils ont l'air agressif, je me permets. Ok, il n'y a rien par là. Ok. Ah, quand on est accroupi, on marche pas tout à fait droit. Ok. Il kiffe les machines automatiques. hein. J'ai 5 seringues. J'ai oublié comment me teler les seringues, mais c'est pas grave. Je veux les faire sortir d'ici. Cependant, les gros hommes m'empêchent de les rejoindre. Si vous pouvez les rejoindre au trésor de Neptune. Alors que, peut-être, vous pensez certainement que vous êtes l'homme le plus malchanceux de la terre en ce moment. Mais vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Allez au trésor de Neptune Trouvez ma famille Je vous en supplie Au trésor de Neptune Suivez la flèche de Kit vers votre objectif Il y a une femme qui chante Il faut que j'aille par là Je vais juste jeter un coup d'œil par ici Je peux pas. Je peux pas faire autre chose que tenir un objet dans la main. Je peux pas venir avec des intentions pacifiques, mais. Bonjour madame. Non, non, non, non. Non, non, non, madame. Madame, laissez-moi tranquille. Oh. un pistolet son bébé appuyez sur pour sélectionner l'arme suivante ok sinon il y a marqué 1 et 2, je sais appuyer sur les touches 1 et 2 merci bien alors restaurant du cachemire à ramasser les chapeaux c'est pas du customisable on peut pousser les pousser les choses whisky old town mais merlot d'acadie <rire> qu'est ce que c'est une bouteille de whisky old town restaure quelques points de santé mais draine une petite quantité d'eve comme toutes les boissons et la nourriture elle est consommée dès que vous la prenez okay. euh... Ouais j'ai jeté un coup d'œil au bon moment En effet on perd C'est un échange Journal. Ah des dollars Un dollar Euh Ok là j'ai tout visité Euh What Ah, on dirait des souvenirs. Alors, toilettes. Trop ce soin. On peut utiliser les toilettes, d'accord. Ok. Euh, Whiskey Old Town. Hop. Hé hey Il y a du monde dans les environs. On va passer au. à l'électrique. de l'autre côté, on va dire que ça suffit Hey Oh oh Ok ah, Je pense que c'est ça qu'on appelle les protecteurs Oh ouais Il va nous péter la vitre Cadenas euh... Comment je fais avec ça Ok oui Appuyez sur P pour sauvegarder votre partie Je suis censé sauvegarder euh, nouvelle sauvegarde Ok Sauvegarde en cours Ah c'est tout bien rapide Oh pistolet Du coup Non j'en ai pas plus J'en avais déjà un ça me suffit ah on peut pas viser avec le pistolet donc il va falloir que je mise sur cette petite cible j'ai pas eu encore besoin de m'en servir Les portes s'ouvrent toutes seules C'est particulier Il y a toujours plein de morts Un checkpoint Ça va, ça se fait. Oh yes, elle avait des munitions pour pistolet. Je devais pas me résoudre de... de tuer des gens. Mais... Sur une dev. Il y a du monde en bas. Là, il y a un pilleur. Ok Ah on en a deux d'un seul coup Parce que ça les tue Ok et après moi je peux aller dans l'eau quand même Peut-être qu'il vaut mieux pas être là en même temps que Oh elle était riche là madame c'est madame qui des pistolets et, et des la thune dans ce jeu, j'ai l'impression. Alors. Un checkpoint. Essaye de pas louper trop de choses. Je suis pas censé passer par là. Oh, c'était les toilettes. Non, c'est d'autres toilettes. Ah. Wow. Oh. Ah ouais. <rire> C'est beaucoup trop fort ça. Qui utilise un lance-flamme C'est pour moi le... Le truc avec le lance-flamme Ah, J'ai fait sneak Sans faire exprès Appuyez sur F pour vous s'envanguer D'accord c'était ça qui me manquait Ça peut aller vite la perte de vie quand même Crozeau Chromos... armé. Il y avait surtout des dollars visiblement euh, Est-ce que Ouais, je peux recharger euh, On va repasser à la décharge électrique C'est pas mal fort Ah c'est ouvert par là maintenant Ok C'est pas un desserveux les mondains. Il se laissera molester par le gouvernement. André Ryan. Au revoir. C'est lui. D'accord. Ah, je peux pas faire ça. Euh. Vous allez mourir ou je vais devoir les tuer? Ah j'ai encore appuyé sur Sneak C'est bon Euh. Eux. Il y a des gens qui ne sont pas des pillards Et qui ne m'apprécient pas visiblement Visez la tête vous ferez plus de dégâts Eh ben j'ai expérimenté avec la dame oui, Il fallait que je mette 3 tirs de pistolet Et la dame C'est vrai que je l'ai headshot la première que j'ai affrontée. La première dame. Alors. Oh oh. Désolé. Euh, alors. Cette trousse de soins, j'en ai 8 sur 9, on va éviter. Vodka, munitions pour pistolet, je peux en acheter. Voilà, on va dire pour le principe. Pour voir la carte, les objectifs Ok On vient de rentrer dans un nouveau, nouveau nouvel espace Visiblement on peut pas sortir par la sortie de secours Alors Journal, pas Steinman a dit que je sortirais aujourd'hui. Ryan n'est pas venu me voir une seule fois depuis l'attaque du Nouvel An. Mais le docteur était au petit soin. Il m'a dit qu'une fois la cicatrice disparue, il allait me retaper en un rien de temps. Ce serait la plus belle. Il est vraiment gentil. Et il s'intéresse beaucoup à mon cas. <coughs> à ton cas Hum hum. C'est comme ça qu'ils font des expériences sur des gens quand même. Bah, rien que les petites filles. Euh... On passe pas par là Visiblement non. Euh... Mais si on passe pas par là, on passe par où exactement Peut-être que... Ah, il y a une salle par là, mais ça... M'étonnerait. Distributeur. Pourquoi les distributeurs, ils sont représentés par un clown... Euh qui a l'air méchant. Alors, je me demande comment une cité sous sous-marine sous arrive à subsister. Euh, comment je passe, moi Il m'a pas dit Ah là, c'est pour changer les balles. Et les compétences, je vois. Euh... J'ai pas fouillé par là, mais y a rien à fouiller. Euh... Qu'est-ce que je suis censé faire? je pense qu'on va profiter de l'occasion pour s'arrêter là pour ce premier épisode moi pour l'instant je quitte ce jeu donc il euh, y en aura d'autres <rire> voilà j'espère que vous avez apprécié on se retrouve bientôt pour le prochain